Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour le mois de mars 2020. Avant de commencer, j'aimerais vérifier si vous avez déjà consulté la vidéo des prévisions générales. Sinon, je vous invite à le faire car elle est aussi importante. Euh, cette vidéo porte sur les prévisions propres au Balances. Donc, je commence par la première partie du mois de mars. Durant cette première partie de Mars, vous allez continuer à travailler sur des engagements, des tâches suspendues et l'organisation de votre quotidien. Vous pourriez avoir suspendu quelques tâches qui n'auraient pas été prioritaires auparavant, mais qu'elles le sont maintenant. Donc, vous reviendrez sur toutes ces affaires suspendues pour les finaliser maintenant. Vous pourriez aussi avoir négligé quelques symptômes de santé et maintenant vous aurez l'opportunité de visiter votre médecin et prendre soin de votre bien-être, ce qui est très nécessaire pour les changements qui s'en viennent. Parce que vous voulez être en bonne santé, en bonne forme pour pouvoir saisir les opportunités qui s'en viennent. Mercure rétrograde retournera dans votre cinquième maison le 4 mars. Comme s'il si est en train de vous dire ou vous attirer l'attention sur certaines affaires que vous auriez laissé tomber pour peut-être manque de temps ou manque d'intérêt, mais que ces affaires seraient nécessaires à finaliser maintenant pour pouvoir aller de l'avant. Ces affaires de votre cinquième maison pourraient concerner les enfants, pourraient concerner un projet personnel potentiellement lucratif, pourraient concerner une création artistique que vous auriez commencé ou même une relation amoureuse que vous auriez négligée. Ces affaires pourraient concerner la conception d'un enfant aussi. Donc, elles pourraient concerner des tentatives pour euh, tomber enceinte. La période de la pleine lune du 9 mars avec le support de votre gouverneur Vénus qui est entrée dans votre huitième maison chez elle et elle sera conjointe à Uranus. Donc vous allez commencer à voir des résultats avantageux et peut-être imprévus de vos efforts que je citais tantôt. Mercure aura aussi recommencé son transit direct dans votre cinquième maison pour annoncer que la période de réévaluation est finie et c'est le temps de mettre en place les décisions et les stratégies établies durant cette réévaluation. La deuxième partie du mois de mars, vous allez commencer à reprendre le contrôle sur la structure de votre quotidien. Vous allez avoir commencé à vous stabiliser durant ce quotidien et vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que Saturne vous prépare lors de son entrée en verso le 22 mars. Le verso étant votre cinquième maison et aussi pour vous préparer pour le nouveau début que vous allez avoir avec la nouvelle lune dans votre septième maison. Durant la deuxième partie du mois de Mars, la planète Mars sera conjointe à Jupiter et les deux feront des beaux trigones avec votre gouverneur Vénus. Vénus qui venait d'être conjointe à Uranus et elle était très bien chargée par son énergie imprévue et surprenante. Vous allez commencer à avoir des supports probablement financiers au niveau de votre résidence. Et ce support serait soit en provenance d'un membre de votre famille ou d'une institution ou d'une organisation, peut-être institution financière. Vous allez commencer à avoir des solutions qui seraient imprévues pour vous. La, de, la dernière partie de mars est après que le soleil se déplace dans votre septième maison d'Albélier. Euh, cette période sera la meilleure période du mois pour vous chers balance euh, ça va être un nouveau début prometteur ce début pourrait se manifester sous forme d'un nouveau contrat, un nouveau projet lucratif, la conception d'un bébé, une nouvelle relation amoureuse ou la transformation d'une passion en une profession lucrative. Durant cette période, Saturne aura été entré dans votre cinquième maison, dans le Verseau, ce qui va vous donner la capacité à lancer quelque chose, lancer un projet, lancer une entreprise ou créer votre propre commerce. Surtout avec la nouvelle lune qui se produira dans votre septième maison, dans la maison de, du partenariat, dans la maison des contrats. Donc euh, c'est tout au niveau astrologie, euh, je vous souhaite la meilleure des chances et j'aimerais vous inviter aussi à euh, consulter les vidéos de cuisine que j'ai téléchargées dans la, dans la euh, chaîne Cuisine économique que j'ai lancée euh, dernièrement. J'apprécierais beaucoup consulter les vidéos, m'encourager un petit peu, aimer, commenter et partager si vous étiez capable de partager. Et pour cette vidéo aussi, aimer, commenter et partager s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.